On voit bien ici le marché qui a cassé donc le plus bas du profil d'hier donc on voit la configuration ici, cassure assez forte là, ouverture donc en open test drive donc le marché est monté puis est redescendu. La lettre C ici après la première heure et là on voit le marché donc, qui a été dans cette zone-là sous le plus bas de la veille. Donc si je fais un split on voit ce que fait le marché donc probabilité qu'il qu va encore essayer de descendre plus bas. Donc si je regarde en une minute ce qui se passe donc on voit ici, on voit le marché qui essaye de descendre, on a une grosse position là à la vente donc on voit ici On va tenter de se positionner à la vente, on cherche une bonne opportunité. Je suis sur un niveau de résistance ici donc possibilité que le marché se retourne. Cette opportunité de vente, je vends, je vends à ce niveau-là. On se à 100, tech profit à 100. Donc ici 652 contrats à la vente ici, donc je suis à ce niveau-ci 275, 278. Donc on est à 4000 mille. c'est une zone donc un prix qui est un support et une résistance là. là le marché descend. On arrive à la limite là, est-ce qu'il va casser ici, aller plus bas. Je surveille ce qui se passe ici. Donc, là, il remonte, il remonte. On est vraiment sur les 4000 là c'est un point délicat mais ça peut partir tout d'un coup à la vente aussi. Donc 715 ici à la vente, 716 c'est pas mal, 724 ça devrait descendre, 744 700 ici 750 donc j'en ai plus de ce côté-là pour le moment donc plus de contrats à la vente ici donc c'est plutôt bon pour mon marché qui devrait descendre. Par contre là ça monte de ce côté-là donc on est vraiment sur un point délicat ici. 834 ici. surveille ce qui se passe également sur le market profile. vraiment une stagnation du marché à ce niveau-là, près des 4000. On voit que le gros du volume se fait à ce niveau-là. il se rapproche de mon stop là, je vais quand même le remonter. Je le remonte à 150 pour être un petit peu écarté de cette zone-là parce que je crois toujours qu'il peut descendre plus bas. j'ai 926 de ce côté-ci, 785, 800, 736 ici, 739. Donc ça hésite ici, hein. c'est un peu en faveur de la vente mais ça hésite. bien, c'est bien, il faut qu'il descende encore un petit peu ici. On que profit est à 100. Allez, un petit effort, un petit effort, on est, on est limite, il ne veut pas descendre plus bas. Allez, un petit effort encore, je suis à 50, allez je sors, j'ai pris 37 parce qu'il hésite, hein, il hésite. Donc on voit ici il est descendu à ce niveau-là mais il n'a pas voulu descendre d'un coup plus bas donc j'ai préféré prendre mes gains à ce niveau-là. Bien le niveau, le POC à ce niveau-là, donc ça va redescendre peut-être, est-ce que je tente un, une vente Trois bougies ici, allez je tente une vente. Order On stop à 50%. sans monter que profit 62 50 75 on mon stop à 0 je suis à la limite, 87 75 allez allez descend encore un peu 750, 75, allez je sors. Order Je n'ai pas osé garder la position, il va peut-être descendre plus bas, mais j'ai préféré assurer. qu'on est sur un support ici. On a des grosses bougies quand même, on a dû... Il peut descendre plus bas, mais là, j'ai préféré assurer avec 75$. dollars. Ici, 179, 140... Ça hésite à ce niveau-là. 187, ah, et ça descend, ça descend, ça descend, mais il vaut parfois mieux assurer. Hein. Et oui il est descendu, hein. il est descendu plus bas on va voir si on arrive sur la limite J'aurais pu gagner plus sur ce trait. Attention parce qu'on va arriver sur le bas, sur cette zone-là, donc il va peut-être.. On va peut-être avoir un trait à l'achat possible à ce niveau-là. Possible qu'il descende un petit peu plus bas et puis qu'il remonte. Il y a peut-être un, un joli trait de potentiel à ce niveau-là. à moins qu'il remonte avant on regarde ce qui se passe ici En principe mon idée ce serait d'acheter, s'il descend aux alentours de là en surveillant bien sûr parce qu'il peut très bien casser, aller plus bas pour remonter après. Ici j'ai des contrats à l'achat, ici j'ai du volume là alors que j'en ai moins de ce côté-là. que les acheteurs sont dans cette zone-ci. J'ai une bougie verte qui s'initie ici, ici. Je regarde les contrats ici. Ça a l'air de vouloir remonter. Allez, j'achète. On le Je mets mon stop ici à 125. 25 de gains pour le moment. Il faut que ça remonte maintenant. Il faut du volume ici. Ah, ouais, ça vient, ça vient. C'est plutôt bon là, c'est plutôt bon signe. Deuxième bougie ici, c'est pas mal, 25, 37, c'est pas mal, c'est pas mal... mon stop ici sous les 106, 50 euros, 50 dollars, troisième bougie ça monte c'est bien, je remonte mon take profit, je remonte encore mon stop loss, Maintenant on stop à zéro. Un 12,5. Je n'ai pas envie de perdre sur ce trait. Je suis à 50. J'ai 246 ici. Allez, un peu de rouge ici encore. Pour monter un peu plus haut. Allez, allez.